Bonjour, dans le volet de la série SonicWall, nous allons voir maintenant comment nous allons pouvoir faire une identification d'utilisateur mais directement sur le LDAP ou l'Active Directory Donc la présentation du laboratoire, nous avons un contrôleur de domaine, notre SonicWall et l'accès à extérieur avec un compte de service qui s'appellera dans notre cas SVC LDAP Donc nous nous connectons sur notre contrôleur de domaine et nous lançons user and computer ou utilisateur et ordinateur pour gérer notre Active Directory Pour le moment c'est quelque chose d'assez classique, nous allons créer notre compte de service Alors, Je vous conseille toujours pour les comptes de service d'utiliser la même nomenclature de nom dans mon cas je fais SVC pour service ce qui fait que rapidement on pourra repérer les comptes de service sûr, comme c'est un compte de service, on veut que le mot de passe ne soit pas changeable. Toujours dans les bonnes pratiques, euh, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours mettre quelque chose dans la description pour s'en souvenir à quoi ça sert. C'est clair que quand on fait le compte de service sur le moment, tout, on se souvient toujours. Mais quand on regarde, un mois, six mois après, on oublie complètement. Maintenant, on va sur notre console de Sonic World. Nous allons donc dans User ou Usager. Et le setting pour choisir LDAP plus euh, Local. On n'est pas obligé le local, moi je conseillerais toujours. On rentre le nom ou l'adresse IP de notre contrôleur de domaine. Si la résolution ne se fait pas toujours bien à partir d'un Sonic Call, le mieux c'est de rentrer son adresse IP. Les ports standards pour notre Active Directory. Et c'est ici qu'on va rentrer notre compte de service, son nom, le mot de passe. Ici, on va pouvoir rentrer le nom de notre domaine, labo.lan dans notre cas. Et ici, on va rentrer où se trouve exactement notre compte de service. Dans notre cas, on l'avait créé dans le domaine, dans l'ou User. À partir de là, on voit que ça fonctionne bien. C'est très important cette partie-là, si on l'avait créé ailleurs, il faut vraiment rentrer le chemin de là où est notre compte de service. Et pour finir, il suffit de tester, on rentre un utilisateur valide, son mot de passe, on teste. On voit que l'interrogation LDAP fonctionne très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à aller sur mon site www.frbmg.com.